Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, notre tour de France de l'agroalimentaire continue et je suis aujourd'hui chez Gilles du Sud, un traiteur spécialisé dans les antipastis et les apéritifs méditerranéens. Et je viens bosser aujourd'hui en compagnie de Cléa. Salut Cléa Salut Henri, ça va Ça va très bien, merci. Toi Cléa, ici ton métier c'est quoi Je suis assistant de qualité, production et R&D. On a encore des termes que je ne connaissais pas mais tu vas me faire découvrir tout ça Évidemment, j'ai ta tenue. Merci beaucoup. Rien de rien, allons-y. Et bien c'est parti alors ton métier, Cléa, ça consiste en quoi Du coup, c'est surtout principalement travailler sur l'hygiène de l'entreprise, regarder si c'est conforme ou pas, travailler en niveau proactif, donc d'essayer d'anticiper aussi tout ce, peut, tout ce qui peut se passer. Il y a aussi la recherche et le développement, donc créer les nouvelles recettes, améliorer, enlever des additifs. Donc tu as quand même un poste très polyvalent. C'est ça. Mais moi, je suis venu pour bosser aujourd'hui avec toi, alors qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, Ça tombe bien parce que j'ai très près éléments d'hygiène à faire pour les mains, donc tu vas les faire. Alors, ce prélèvement et ce contrôle, il va se faire à l'aide de ces petits tubes en plastique. C'est ça, c'est des lames gélosées. Donc, il y a différentes couleurs en fonction de, du pathogène qu'on cherche. C'est ça. Bah, c'est parti. Bonjour Est-ce que vous savez ce qui va vous arriver Non, absolument pas. C'est juste un prélèvement. C'est moi qui vais le faire, ça vous dérange pas Vous êtes d'accord J'ai l'impression d'être dans un truc de scientifique avec un virus qu'il faudrait absolument pas qu'il sorte de ce tube. Attention Alors donc... Il suffit juste donc d'appuyer comme ça coup. voilà, et comme ça et, et après ça va partir en analyse. Oui, ouais, ça va partir à l'étude pendant deux jours. Vous êtes combien dans l'entreprise On est 24 et il peut y avoir des intérimaires, plus ou moins une dizaine. Du coup toi tu connais tout le monde dans l'entreprise C'est ça, bah, on est 24 donc c'est vrai que c'est facile de communiquer avec tout le monde. Toi ouais, tu as commencé à quelle heure aujourd'hui par exemple J'ai commencé à 6h30 parce que je dois être la première dans les locaux. Et je terminera à 14 h C'est un rythme de travail que, que tu apprécies Oui, parce, parce que l'après-midi, on a du temps libre. Alors toi, Cléa, ici, tu es en alternance. Oui, c'est ça. Donc euh, j'alterne entre l'école et euh, la société. Alors, au niveau de tes études et de ton parcours Du coup, j'ai un bac scientifique, option SVT. Après, j'ai fait un DUT génie biologique en option industrie, agroalimentaire et biologique. Et maintenant, je suis en école d'ingénieur euh, dans l'agroalimentaire. Donc là, maintenant, tu me disais, on va saisir... Les analyses que tu as observées sur les échantillons que tu as prélevées. Et là, ça va être le comptage qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. On va le répertorier et ça va directement dire si c'est conforme ou pas. Notez le bien, ici chez Gilles du Sud, vous pouvez être formé en interne et pouvoir évoluer plutôt facilement. Toi, tu te vois évoluer comment dans l'entreprise du coup J'aimerais bien avoir un poste de responsable et évoluer et de continuer sur mes missions. Euh rester dans l'hygiène ou plus passer peut-être sur les, les recettes et, et le développement Alors surtout recettes et développement et le côté environnement aussi. Bon, le petit côté administratif c'est fait. Maintenant, on peut faire un peu la, la partie qui t'intéresse le plus. C'est ça. Le développement et la recherche de recettes. Oui. Alors la préparation du houmous chez Gilles du Sud comment ça se passe On va commencer tout d'abord par égoutter les poissis. On va le mettre dans le bac qui a déjà été désinfecté. D'accord. après on va rajouter l'huile d'olive, l'huile de sésame. Et là, il faut mélanger à la main. On le mélange et après on va le mixer, c'est ça, ça Directement là. Oui. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en barquette et c'est prêt. C'est prêt. Ben, on va le conditionner. Bon, je te fais confiance hein, sur l'image. Oui, allez, ça va. Donc, je mets la préparation dans le doseur. Okay. Ça. On pèse. Qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant À le déguster, tout simplement. Ah ben, écoute, avec grand plaisir. Allongé. Parce qu'il fait chaud ici. Alternance, puis après CDI, mais ici on embauche même sans diplôme. Alors salé au travail et sucré à la maison. On retrouve ici à peu près tous les produits que vous fabriquez. On peut goûter Allez, allons-y. C'est goûtu. Je goûte mousse C'est vraiment très très bon goûter le petit poivron. Oui. Je vais goûter un petit peu la tape. Oui, il oui, n'y a pas de souci. Cléa, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Si vous aussi, vous cherchez un job, n'hésitez pas à pousser les portes de chez Gilles du Sud, vous serez toujours bien reçu. On te souhaite beaucoup de bonheur euh, chez Gilles du Sud, Cléa. Merci. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, likez la, la vidéo, vidéo et, et abonnez-vous. Abonnez